Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à, à Krita donc lorsque vous installez Krita pour la première fois il est possible euh, sous Ubuntu ou euh, Windows par exemple que vous ayez des, des soucis de lenteur lorsque vous faites un, un, un petit trait comme ceci vous voyez c'est très très lent Eh bien il faut juste aller dans les paramètres euh, configurer Krita et ici afficher et on va désactiver l'OpenGL et on valide en appuyant sur OK et à ce moment là, regardez c'est beaucoup plus rapide alors cette astuce a fonctionné euh, chez moi euh, vous avez d'autres astuces donc vous allez sur YouTube et vous allez aller sur le site de JDQuest. Donc là, la vidéo dure 2 minutes 55. Euh, donc j'ai trouvé mon, mon, cette petite astuce. Il y a également d'autres astuces euh, qui j'espère euh, vous seront utiles. Donc voici pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.